Pétard, pétard, qui fait beau On est bien là C'est du rugby à 7 où tous les clubs du top 4 s'affrontent pour essayer de, de remporter la victoire. C'est du spectacle, de l'intensité, du beau rugby, et de la fête, et de la joie. Les Barbarians, c'est le Monaco rugby. Bah, les Babas et Monaco. Autour d'une gourde pour, pour se rafraîchir avant de reprendre. Comme un hockey là, un petit round de deux minutes au hockey, ils ont pour se cogner dessus, mais là pareil, mais de 15 secondes. Chaque essai, un membre du staff doit faire un cul sec. <rire> C'est très bon. Du foot, vitesse, sport collectif, même valeur que le rugby. Eh ben, J'aurais été dans la merde. <rire> non, euh, des études de tourneur Fraser donc euh, à l'usine. Hein. Euh, au pétard, moi à la Playa et euh, la Champions League. Au oh, pétard, pétard qui fait beau. Hey, en ce moment, j'ai un petit zouk là de rété, de Kassav. C'est énervé. Euh, Burna Boy, Last Last et NASA putain de merde. Elle est bien là. On finit la saison et après vacances. Et, et... <rire>